C'était dans oui, les années 40, 50, 50 hein, que j'ai commencé à aller à l'école, pas... Et on descendait du Pio Madre, où il y avait ma soeur, mon frère, on une quinzaine d'enfants. Et on descendait de là où une quinzaine d'enfants jusqu'à l'école. Alors la plus grande c'était ma soeur, elle ramassait la... Jusqu'au plus petit qui commençait à 6 ans. Mm -hmm. Et on descendait jusqu'à l'école à la maîtresse. Et notre premier travail en arrivant, c'est de dire bonjour à la maîtresse et de montrer ses mains si elles étaient propres. Tous, on passait tous un derrière l'autre pour montrer nos mains propres. Après on avait la morale. On nous expliquait la morale, on nous faisait une quart d'heure, deux fois plus. Puis on faisait les devoirs. Et l'après-midi, des fois on allait faire des promenades dans la montagne. Des fois on allait cueillir des fleurs, des fois ça dépendait de ce que vous Et puis on faisait le, le soir, on, à midi on montait manger à la maison, on redescendait pour être à l'école à 2 heures, et on remontait le soir à 5 heures, à pied. Qui neige, qui pleuve, on allait toujours à l'école. On était une trentaine de il y avait tous les cours, des de, de plus petits au CM2. Tout ça dans, dans une même classe. Dans une même classe, une même maîtresse. Alors il y en avait qui la faisaient mettre en colère, alors elle les mettait au coin, elle les punissait. On allait en promenade, elle lui donnait la main et elle la faisait partir dans les, dans les buissons ou dans les buis. C'était une vieille fille. Et elle avait sa maman qui tenait une épicerie à, à, à la place de la mairie, avec sa, une de ses sœurs. Et comme on n'avait pas de télé, qu'on n'avait rien, le mois de mai, c'était le mois de Marie. Alors on allait chez les gens, les gens faisaient un petit hôtel, ils mettaient la vierge des fleurs et on allait chanter des chants à Marie. Chez des gens qui voulaient bien nous recevoir les enfants de l'école et d'autres personnes. C'était notre temps que 20 ans parce qu'on n'avait ni téléphone ni télé, ni alors hein, passer notre temps à la messe le dimanche au pour le dimanche. Et... Moi je suis même née à Bellevée, dans la maison de mes parents. Je suis vraiment de Bellevée. Je suis pas née ni à Ugène. Mais... Je suis née chez mes parents. C'était la guerre en 39 neuf C'est pas grave, hein. Je suis née, j'avais d'un kilo 800. quand le docteur est venu, que je, quand je suis née, il a dit à ma mère, si tu veux la sauver, tu la mets dans un cajot ovale, comme on avait en temps, du coton, et sur le tuyau de ton poêle, à mettre du tour du poêle. J'ai resté un mois comme ça, Comme me sauve Parce que tu étais ma petite. Il n'y kilo... avait pas de couvert, il n'y avait rien. Pas beaucoup, ça c'est vrai. Ouais. La ma maman de, de, de Béreau, la madame Bernard, elle me disait qu'on aurait bien le lapin écorché. <rire> là, je suis là. Tu t'en bien sorti. Ah ben oui. Quand j'étais petite, avec ma tante, on avait un champ là-haut, où, où l'auberger, là, c'est l'un là-haut. Là on appelait ça les... les violettes, le quartier. Et alors, petit, on mettait des chaussettes, parce qu'on n'avait pas des gants, on mettait des chaussettes à nos mains. Et on allait ramasser des olives hein, que les anciennes tombaient, les vieux tombaient. Et on avait des froid froids aux pieds, et aux mains. Mmh. Parce que ça se ramasse l'hiver. Certaines catégories se ramassent l'hiver. Hein. Le, le, le, le jour qu'on n'avait pas école et le dimanche, on a ramassé les olives. Hein. Moi, j'ai des petites et faire les vendanges aussi. Hein. À huit ans, avec mon frère, on menait une réa deux. Il fallait travailler maintenant. Quand on parle de travailler aux jeunes, c'est pénible. Les vendanges à la main. Hein. Les vendanges à la main. Ah, okay. oui. Les vendanges à la main. Les moissons, on allait faire le tour des champs avec mon oncle, avec une four. Et nous derrière, on ramassait le blé à un petit ballots. Et les, les, ma mère et ma tante les liaient avec eux. Ils faisaient une, une, une, comme une, une croissance avec le blé. Et ils liaient les ballots pour les mettre dans la batteur. Je m'occupais des bêtes avec ma mère, mon père, ma soeur, la bergerie, mon frère, c'est ça. Le matin, des fois à 5 heures, on était debout pour les donner mes nos bêtes. Et... Non, on, a, on a travaillé un jeune. Qu'est-ce que vous avez eu comme bête Les moutons. Les, moutons. Et les chèvres. Ah oui ouais, Les moutons et les chèvres. Il fallait faire les chèvres le matin, il fallait faire les... aider à faire les fromages. Aider à... ouais. pas... Il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien alors. Il s'occupait comme on pouvait. Et les lapins, les poules, et il y avait tout le jardin. Et... Il y avait toujours quelque chose à, à faire. Même l'hiver. Et quand c'était le moment des verres à soie, on montait chez ma tante à bouquet, on allait ramasser des feuilles pour les verres à soie. Nous on n'en avait pas, mais la sarre ma maman en avait. Là, on va serré un vélo par le bois, maintenant on n'irait pas comme repère. Mais d'ailleurs, cette rue, elle s'appelle la rue de la Magnanerie. Mais il y en avait, moi je ne l'ai pas connu. Elle est où, elle est, elle était où Là, est mais il avait... y en avait, de là, de là, là où habitait mon, mon fils, il y avait une Magnanerie. Ah oui. Il y avait des Magnans, il faisait des Magnans, il l'a faisait là. D'ailleurs, partout il y a des cheminées qui font un angle arrondi. C'est des maisons, qu y avait, beaucoup qui ont des Magnans. Ah oui. Qu il y a eu des Magnans. Il y a longtemps, moi, je me rappelle. Même mon mari s'en rappelle pas du tout. ça rappelait pas. Quand mes petits sont les Jean-Louis, on allait laver le linge ou la voir. Et on était, c'était la plus jeune de toutes les dames. Il y avait madame Mazan, la maman d'aimée, madame Bernard, il y avait qui encore là, la Joséphine Laval, tout ça, ils sont morts. Et alors, on racontait ce qu'on allait manger à midi. Alors, moi, qui étais plus jeune, j'écoutais les vieilles. Elles m'ont donné des idées. Je savais cuisiner, mais enfin, vous avez d'autres idées que les jeunes. Ah oui. Et on leur lavoir dit... là, en bas? Là? J'ai eu le laver, moi. Ah, je sais on pas. avait le linge, on avait tout, hein. Oui, encore. Ouais, euh, son linge là-bas, oui. Et puis après, alors, à midi, on part, quand on avait le linge, on allait souvent le matin. Quand les petits faisaient la sieste, tu sais, entre 10h et midi, là, on allait, qui à... dormait un peu, on allait au lavoir. Et on allait en discuter Puis on partait, alors, le lendemain, ou lendemain demain Qu'est-ce que tu as fait lundi? Eh ben, j'ai fait ça. Ben, moi, j'ai fait ça. Et, allez. et on repartait, on se discutait de ce qu'on mangeait, ce qu'on faisait. Et c'était aussi bien que 21 ben, rien. On l'a vu, il n'y a plus d'eau. Mais on était bien parce qu'on était là, moi j'étais au milieu de toutes ces mamies. Et moi je me régalais avec ces mamies. Et D'ailleurs, c'est ça que j'ai toujours aimé, c'est les personnes âgées. J'ai toujours aimé les personnes âgées. Ah oui. Parce que j'étais là, je vivais qu'avec les biens. C'est quand il y avait le petit trou sous la rivière, là, sous le pont, il y avait une source qui coulait. Tu parles la Marie-Louise Ah oui, d'ailleurs. J'allais cool. laver mes escargots, là. Je mettais mes escargots dans le, dans le, le vinaigre et le sel. Et puis je descendais, quand elles étaient dégorgées, les laver là-bas. Elle, elle, elle y est toujours, hein oui, mais sur... elle ne coule plus. Ça ne coule ah, plus sous le pont. Il paraît que. Hein? Et prétend que, que la source, elle est toujours là. Il y a un, peu, un, un petit giclement d'eau. Et là, là, là, c'était comment Et Camusielo tuait des agneaux, il faisait faire des petits paquets. Tu sais? Alors je lavais tous de, les des chevaux, C'était des chevreaux serrés. Tous les stomacs des chevaux, j'ai préparé près, ils Il les vendait au café à Uzès, à la Bourse. Café de la Bourse. J'en ai lavé des ventres de chevreaux là. Oh là là, c'était, c'était commode. Hein? C'était le bon temps, évidemment. On va de l'église à part les voisins et les voisines, on ne voit personne. Là maintenant, ça va arriver maintenant. Après Marie -Louise, qui à la peine Marie-Louise, il y avait à peine un cours. Tout le monde bien. avait porté des chaises, parce qu'on a ah, oui, oui. plein le monde, moi j'ai pas 75 chaises. Hein. On avait des banques, on avait eu que le curé nous avait donné de l'église, l'ancien, l'ancien curé, vieux vieux. Et, et on avait tout sorti, tout le monde arrivait avec ses chaises sans plat, et on, faisait, on le faisait là dans la cour. En memoria, me tan bien con todo. En el coin, en Santa, impecable. Sí, es realmente Santa, impecable.